Merci aux organisateurs de ce collecte de donner la parole aux familles. Notre collectif a été créé à Rouen, dans la Loire. Il est devenu association en juillet 2021, donc il a été créé en 2020. Il est né de la rencontre entre deux familles, effondrées et révoltées par les mesures drastiques prises à l'encontre de nos parents en EHPAD. Nous étions très inquiets à l'idée que ces enfermements puissent se reproduire. Et nous comptons à ce jour 171 membres sur 45 départements. Voilà, c'est pour ça que le autre département est, est important. Quel que soit notre âge, notre sexe, notre condition sociale ou notre lieu de résidence, nous partageons tous un destin commun, le vieillissement. Nous défendons les droits fondamentaux d'aller et de venir, inscrits dans la Constitution française et nous avons besoin de tous pour avancer. Protéger, défendre et faire respecter les droits des résidents en EHPAD, résidents qui sont nos parents, et des familles, faire évoluer le statut des personnes âgées hébergées dans ces structures. Il n'est pas question dans nos propos d'être à charge de qui que ce soit ou de telle ou telle fonction. Notre collectif ne recueille que des témoignages de maltraitance. Nous sommes des lanceurs d'alerte. De ces constats découleront nos propositions face à ces situations. Tout d'abord, pour nous, familles, il n'y a pas de degré de maltraitance. Que dire de ce terme violence douce entendu parfois La langue française. Est Face à ce type d'expression a le mot oxymore, le tout et son contraire dans la même phrase. Tout manquement comme des soins d'hygiène, laisser attendre une personne des heures dans une protection sale, en disant à sa famille « nous la changerons après le repas » et maltraitance. Ne pas l'aider à se nourrir, à prendre ses médicaments, tout comme perdre ses vêtements, et ainsi la dépouiller du peu qui lui reste de ses biens personnels, et maltraitance. Graduer les maltraitances serait prendre le risque de les banaliser, voire de les cautionner. Tout acte qui ne respecte pas ses besoins fondamentaux et acte de maltraitance en soi, il doit être réprimandé, tolérance zéro. La maltraitance en résidence euh, subie par nos parents est de plusieurs ordres. Des propos odieux envers les résidents, nous l'avons entendu dernièrement, on a dit à une résidente qui se plaignait « Vous n'êtes pas bien ben, Elle est donc à Orpea. Ou alors « Votre mère est capricieuse et douillette. » Cette dame en question, je la connais bien. Lors du premier confinement, elle est restée 115 jours avec une fracture du fémur, car malgré les demandes, voire les supplications de la famille de l'emmener passer une radio, il y a eu refus des soignants. Verdict à l'ouverture de l'EHPAD, fracture aggravée du col du fémur opérée en urgence, c'est la famille qui a sorti cette dame de l'EHPAD et a payé de ses propres deniers l'ambulance. Nous faisons souvent le parallèle entre la protection de l'enfance et la personne âgée. Un enfant est protégé, pas une personne âgée, qui est autant voire plus vulnérable. Pour la personne âgée, les carences de soins sont souvent banalisées, on nous le dit, Oh, elle ne se rend pas compte. Elle pourra attendre. Si on laissait un enfant blessé sans soins, il y aurait de suite une enquête des services sociaux. Dans un établissement d'Ardèche, dernièrement, deux personnes ont fait des graves chutes dans le même établissement. L'un attendu trois jours avant d'être emmené à l'hôpital. Fracture de l'épaule à la limite de la perforation de la peau. Et pour l'autre, idem. C'est l'hôpital qui avertit la famille. Nous subissons aussi en tant que famille des propos odieux. Une infirmière qui est membre de notre collectif avait écrit à l'ARS pour décrire le manque de soins de sa mère, escarpe pas soignée, pas d'aide au repas, etc. Elle a su ensuite qu'elle avait été écrite, décrite comme psychiatrique et la direction a dit qu'il ne fallait pas tenir compte de ses propos. Pression institutionnelle sur la famille qui peuvent aller jusqu'à une rupture du contrat de séjour pour clause de manque de confiance en Ardèche, toujours, le membre du CVS qui a dénoncé ces faits de maltraitance médicalement avérés, la direction lui a reproché et lui a dit qu'elle l'aiderait à chercher un autre établissement pour sa mère. Il faut que la peur change de camp. Maltraitance en établissement, quand des familles apprennent que leurs parents ont été vaccinés, non seulement sans consentement, mais aussi sans que la famille ait été informée de la campagne de vaccination. Maltraitance quand une direction refuse de mettre en place un CVS, et j'en suis témoin, il n'y a pas eu de CVS pendant un an dans l'EHPAD où est ma mère, ou à limiter le rythme des réunions alors que ce n'est pas de sa compétence. Patrick Collardeau du collectif toulousain « Touche pas mes vieux » estime qu'un CVS sur 50 ne fonctionne pas. À savoir, un CVS est autonome quand ses membres ont été élus et non cooptés, comme il nous l'a encore été signalé, et il fonctionne quand il est autonome et que la direction a un statut d'invité. Maltraitance institutionnelle quand certains EHPAD présentent comme obligatoire la mise sous habilitation familiale, tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice. Autant d'exemples qui aident à comprendre pourquoi les familles n'osent rien dire, par peur, à l'instar de certains de nos parents qui nous disent « ne dis rien », ça sera pire ensuite. Témoignage du 29 octobre. Ces constats pour souligner que les familles ne pèsent pas beaucoup pour dénoncer des situations de maltraitance car elles ont peur de parler et si elles parlent, elles ne seront pas crues. D'où la stratégie de certaines familles, faire des photos de leurs parents, voir des enregistrements de conversations de soignants, voire mettre une caméra dans la chambre. C'est ce qu'a fait un plaignant dernièrement à Rouen, dans notre ville. Dans la chambre de sa mère, les images ont parlé. Sa mère était bien maltraitée par une ou deux aides-soignantes. La situation est entre les mains de la justice sur ces preuves-là. La peur doit changer de camp. Pour en arriver là, c'est bien qu'il manque un maillon, un espace de dialogue quelque part avec la famille. Alors, au-delà des constats, quelle proposition au niveau de l'EHPAD, l'EHPAD, comme nous l'avons dit, est un lieu de vie. N'oublions pas le mot social et le mot H qui veut dire hébergement et non hôpital. Nos parents qui, du jour au lendemain, se retrouvent à vivre en collectivité, ont besoin de douceur et nos familles, avons besoin de faire confiance à l'équipe. Alors, une des premières propositions, c'est faire rentrer l'éthique à l'EHPAD, évidemment, en faisant réfléchir les équipes sur la charte, éthique et accompagnement de la personne âgée. Il serait nécessaire de le rappeler à cette direction d'EHPAD qui a enfermé à clé dans leur chambre en avril 2022 des résidents pour éviter la contamination COVID. Cette situation carcérale, illégale et source de grave mise en danger du résident est totalement inadmissible. Il faudrait que cette charte soit mise à disposition des familles. Madame Séverine Laboué, directrice d'EHPAD dans le Nord et membre du Conseil national d'éthique, a lancé une évaluation du personnel par les familles. Il faudrait que ces enquêtes soient rendues publiques. De même, faire travailler les équipes sur le rapport de Madame Claire Edon paru en avril dernier, les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD, certaines équipes et directions oublient parfois que les résidents ont des droits. Lutter contre les situations de maltraitance, c'est améliorer au sein des EHPAD des la transmission entre famille et équipe. Pourquoi il faut dire et redire, mais certaines fois des choses simples. Pouvez-vous lui mettre un verre à portée de la main Pouvez-vous lui mettre à portée de la main son, sa sonnette d'alarme Alors nous proposons, pour que les familles, que les personnels se rendent compte de certaines souffrances des résidents, nous proposons des jeux de rôle. Que le soignant se mette concrètement à la place du résident, des heures dans un fauteuil, coucher très tôt, lever très tard, attendre et attendre pour aller aux toilettes. Il existe des kits qui s'appellent simulation du vieillissement. Ils commencent à se mettre en place dans certaines formations, mais ça serait peut-être bien de les généraliser. Car faire vivre la réalité des résidents aux équipes pourrait modifier des regards et attitudes dans leur accompagnement. Nous proposons aussi que les équipes travaillent sur le guide des bonnes pratiques de soins en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce ne serait pas du temps perdu. Les habitudes des résidents devraient aussi être répertoriées et regardées par des soignants sur un, déco un document clair et accessible, surtout en cas de remplacement ou de nouveaux arrivants. Et dernièrement, quelqu'un nous a dit ma mère ne portait plus de dentier depuis un an. Un jour, je l'ai trouvé avec des marques, marques rouges autour de la bouche. Une aide-soignante intérimaire avait vu ce dentier dans les affaires et a voulu lui mettre de force. Améliorer l'implication des familles dans la vie de l'EHPAD. Alors, on a beaucoup parlé des CES, des Cves. Par contre, moins donc, moins il y a un Cves sur 50 qui ne fonctionne pas. Il y a encore des, des membres du Cves qui sont cooptés. On pourrait aussi contrôler que le projet d'accompagnement en EHPAD, qui est décrit dans le Code d'action sociale des familles, soit effectif dans les EHPAD. Nous regrettons aussi que le nouveau décret sur les CVS, qui sera applicable en janvier 2023, ne donne pas aux familles un rôle délibératif, comme nombre de collectifs de familles le demandent. Nous souhaiterions aussi que le registre des événements indésirables soit porté à la connaissance des CVS. Lutter contre la maltraitance serait aussi organiser dans les EHPAD des groupes de parole. Peut-être aussi informer, mais vraiment euh, euh, les familles, avec obligation d'affichage des diverses instances de recours en cas de conflit. Celle de la, la plateforme Alma, bien sûr, du délégué local de la défenseur des droits, le nom du conseiller territorial qui dépend de l'EHPAD, le nom de la personne qualifiée. Ça serait vraiment important parce que l'information, si nous, familles, n'allons pas la chercher, nous ne l'avons pas dans, à l'EHPAD, enfin dans certains EHPAD. Et surtout, jouer un rôle dans la lutte contre la maltraitance, c'est trouver un référent neutre pour le dire. Il faut cette neutralité qui garantisse qu'il n'y aura pas de représailles ensuite. Trop souvent, les familles, comme nous l'avons dit, ne sont pas crues quand elles dénoncent des faits. Nous invitons les élus départementaux que nous rencontrons à visiter les EHPAD de leur circonscription, sans prévenir l'établissement, et en cas de litige ou de conflit, nous demandons qu'il y ait concertation en présence de la famille. En effet, quelle direction, quelle que soit l'instance qui la questionne, va dire qu'au sein de son personnel, il y a maltraitance Et nous l'avons constaté euh, par des retours que nous font les familles, soit éventuellement Dalma, euh, où euh, la, on, il est écrit « la direction a fait le nécessaire dans l'accompagnement de votre maman ». Cette résidente avait été accusée de faire du cinéma, alors qu'elle n'avait pas tant souffert que cela. Elle est quand même euh, décédée d'un escarre qui a été noté 4 sur 4, avec amputation de la jambe ensuite. Donc qui peut être ce tiers De plus, nous souhaiterions une amélioration de la qualité du dialogue, et plus de pédagogie pour expliquer aux familles pourquoi telle et telle mesure a été choisie, cette approche contribuerait à une co-construction d'un projet commun. Nous insistons, il faut multiplier les contrôles à tous les échelons pour que chacun et chacune prenne ses responsabilités à son niveau de compétence et de hiérarchie. Sur le plan national, voici les propositions que nous avons déjà faites. N'y a-t-il pas maltraitance politique, inconsciente, nous le souhaitons, mais suffisamment agissante pour que la situation stagnante de maltraitance infligée à certains de nos parents perdure Rappelons la phrase de Mme Edon le 15 mars dernier, il va pourtant de l'honneur d'une société de défendre des droits des personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce qui a changé depuis la publication de son rapport en avril 21 Nous interrogeons donc la place que notre société veut donner à la personne âgée. Sa discrimination n'est plus tolérable. Alors nous demandons au niveau national l'application non négociable du protocole de retour au droit commun. Des EHPAD limitent encore les heures de visite, le partage des repas. Les familles et elles-mêmes les masques encore obligatoires dans certains EHPAD, il n'y a aucune raison que nos parents subissent la maltraitance d'un enfermement et d'une privation de lien familial, même s'ils sont malades. Madame Bourguignon écrivait en juillet 21, « La personne âgée doit être considérée comme un citoyen à part entière. Et alors pourquoi nous, familles, devons-nous défendre son statut comme si d'emblée, la personne âgée n'était pas citoyen à part entière. À ce jour, protocole et recommandations ne sont pas contrôlés. Nous demandons vraiment la préservation du lien, la qualité du lien familial, car isoler, c'est maltraiter. On l'aura compris, les personnes résidant en EHPAD, nos parents, sont d'abord et avant tout titulaires de droits imprescriptibles. Et même lorsqu'il est sous tutelle, il n'est pas possible de faire échec à ses libertés fondamentales. Paradoxalement, sous couvert d'être protégés physiquement, les résidents NEPAD se trouvent beaucoup moins bien traités que les citoyens ordinaires, alors que leur faiblesse devrait leur permettre de bénéficier des droits supplémentaires qui leur sont accordés par la loi. Nous demandons la modification du texte sur le pouvoir de police de la direction. Il est anormal que seule la gestion humaine de l'EHPAD dépende de l'encadrement à, à lui seul, sans aucun contre-pouvoir. Je cite, « Le pouvoir de police des établissements hérités du XIXe siècle permet de priver les résidents de liberté sans justification nécessaire. À l'heure actuelle, il faudrait qu'il y ait un contrôle effectif de ce, que, de ce, qui, pardon, de ce qui se passe au quotidien, ce qui suppose de recruter du personnel pour effectuer ces contrôles. Il est légitime de se demander pourquoi, pour l'instant et pour combien de temps, la responsabilité est mise seule sur les épaules des directeurs d'établissement. En résumé, les familles sont d'autant plus démunies quand l'État, la représentation nationale dont c'est pourtant le rôle, n'assure pas le respect de droits fondamentaux des plus faibles. Oui. En conclusion, nous faisons un constat commun concernant toutes les familles qui nous adressent des témoignages de maltraitance. Elles ne se remettent pas. Et comment se remettre de la souffrance subie par leurs parents et de leur impuissance à les soulager Un deuil impossible quand le poids de la culpabilité, de la colère et de l'injustice sont trop grands. Merci de votre écoute et merci parmi les directeurs d'établissements qui réussissent malgré tout à permettre des fins de vie dignes.